Salut à tous J'espère que vous allez tous bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas emmené voler. On est allé au Margeria avec Yanis, Sylvie et Fred et le vol était super sympa, mis à part que je me suis gelé les mains comme d'habitude avec mon syndrome de Raynaud. c'est pas grave, par contre on est monté par le col de la Verne, j'étais jamais passé par là, la montée elle est interminable, un truc de... de, de... en fait moi je préfère la montée par le golet de l'agneau, c'était super joli, j'avais jamais fait ça, c'est vraiment un, un, chouette, un chouette chemin pour arriver sur, sur l'arrêt du Margaria. Euh et bah voilà en gros c'est tout ce que je voulais vous dire en intro. Euh, ah non j'ai oublié la roue du forçage Alors je vois que la roue du forçage va porter sur aujourd'hui... Non en fait non, si euh, je ne veux pas laisser tomber. Euh, en gros euh, si tu veux être au courant de la prochaine vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et on se voit à la prochaine Ciao ouais, C'est bien pour ça que j'avais mis la euh, sans issue demi-tour impossible. <rire> Mais c'est là ah, C'est exactement ça, je vous laisse tomber la neige sur la tête en, en salaud pour raconter ce qu'on va faire On va monter au Margeria et ça va être trop beau parce qu'il a neigé depuis 3 jours euh, Par contre on n'a pas de raquette, donc on va faire ça un peu à l'arrache Mais euh, je pense que ça va être sympa Allez à toutes. Ah, la vie